Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishma Tavam ben Benitra Kavéfani, ainsi que BAT Batpela. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous avons aujourd'hui l'honneur, le plaisir, la joie de débuter aujourd'hui le Cédère NACHIM, le quatrième Cédère qu qu'on étudie dans le cadre de notre cours de Mishnah euh, quotidien. Et on démarre, on démarre avec ma Sekhet Yevamot. On a une longue Mishnah dont je ne vais pas mettre à la lire et à la répéter de fois parce que ça va faire trop long. Je préfère plutôt introduire très succinctement d'abord le principe de c'est quoi Yevamot, et, et après introduire les quelques introductions nécessaires pour bien comprendre cette Mishnah, qui est relativement facile même si elle est longue. Il y a tout d'abord le Mitzvah de Iboum la Torah nous dit, qui est Achim yachdav va mettre Achad Mehem, lorsqu'il y aura des frères qui étaient ainsi installés ensemble, chaque mot, on bien, en mesure de la On avait des une, une groupes, un frère, plusieurs frères qui étaient ensemble dans un même, qui sont dans une même maison, qui ont grandi, qui sont connus, quoi. Et il y en a eu un qui est décédé sans, sans avoir d'enfant. Alors un de ses frères a la mitzvah de prendre sa femme en femme et de lui donner. en souvenir de son frère d'accord il vient continuer en fait ce que son père, son frère appelle n'a pas réussi à faire sur terre donc quelque part, il ne veut pas la continuer comme ça si toutefois il ne voudra pas faire le hiboum alors il a mis ça de khalitza khalitza c'est toute une histoire comment le faire exactement il faut le déchausser la, la femme ce qu'on appelle la yévama en l'occurrence ne va pas partir elle va être elle, elle va dire oui il ne veut pas me faire le hiboum alors on va lui faire la khalitza elle va lui devoir lui retirer sa sandale et, et cracher devant lui et lui dire c'est ainsi qu'on va confier à celui qui ne veut pas faire, qui veut pas construire la maison de son frère. Donc ça c'est la misa de Khalidza, il y a récemment j'ai vu un petit film euh, d'une vraie Khalidza qui a eu euh, le petit de la de Grosse. c'est avec une petite recherche internet, vous en trouvez un autre pas assez facilement. Je ne vous incite pas à regarder YouTube, mais si bien vous avez l'habitude d'entrer temps, alors regardez comment ça se passe. D'accord Il y a donc la misa de ibou, misa de Khalidza. Maintenant... Il y a bien sûr évidemment des cas un peu plus particuliers, parce que par exemple, un frère pouvait avoir plusieurs femmes. Donc il était marié à quatre femmes, il n'a pas eu un seul enfant avec aucune. Lorsqu'il décède maintenant, eh ben, il a un frère qui va prendre une des femmes. Et on dispense tout le monde ainsi, ensuite de la misère. D'accord On n'a pas vraiment prendre plus d'ailleurs, rien interdit. Donc, on construit juste un frère qui décide de prendre une seule de ses femmes. On va prendre maintenant un cas plus particulier dans notre Mishnah, la Mishnah nous projette directement dans une situation particulière. C'est le cas où par exemple il y avait le frère défunt, il avait, euh, il avait par exemple quatre femmes, on reste dessus, mais dont l'une des femmes, elle est interdite à l'un de ses frères. De toute façon, parce qu'il a un autre lien de parenté de par ailleurs. Je m'explique, on va prendre le cas par exemple de. On va prendre bien sûr juste l'histoire de. Je vais quand on va parler dans toute la de la mode, Vous devez connaître la, la famille de Yaakov sur le bout des doigts. C'est une famille parfaite. Il y a Yaakov, il y a au moins deux sœurs, Rachel et Léa. Et, et donc il y a des enfants qui, ont, qui sont frères de père, mais pas de mère. Imaginez après, on évoquera la situation avec des frères de mère et pas de père. Tout ça on évoquera. Pour le moment, j'ai avec la situation de Yaakov. Jacob. Jacob, donc il a donc deux femmes. Une qui s'appelle Rachel, une qui s'appelle Léa. Rachel, elle a un fils qui s'appelle Yosef. Léa elle a un fils qui s'appelle Réhouven. Maintenant. Vous imaginez bien que puisqu'ils ne sont pas frères de mère, juste de père, alors il va y avoir des cas où Réuven va être marié à une femme qui est en fait une inceste pour, euh, pour, pour son frère Yosef. Par exemple. Imaginez que Ruben, en fait, il était marié avec Léa, la mère de Réuven. Imaginez qu'en Yaakov, elle était marié avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui s'appelait Esav. Et elle a eu un enfant qui s'appelle Eliphaz. Ensuite, Esaf va divorcer. Léa est partie se marier avec Yaakov, Et elle a eu un deuxième garçon qui s'appelle Fauvel. Entre-temps, y a eu une deuxième femme qui a eu avec Yosef. Donc en fait, on va se retrouver par exemple avec donc, une personne, que Eliphas, euh, qui est le frère de mère de Yosef, de Rouven, mais qui n'a aucun lien de parenté avec, avec Yosef. Avec Yosef. Va... Ok Alors imaginons qu'en fait, c'était... Maintenant on va prendre un cas un peu, un peu le, le même principe mais avec un peu autre chose. Imaginez qu'en fait sa mère, quand elle était mariée avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas eu un garçon, elle a eu une fille qui s'appelait Dina. Cette Dina, c'est la sœur de mère de Reuven. Reuven n'a pas de se marier avec elle. Mais Yosef n'a aucun problème de se marier avec elle. Elle n'est ni sœur de père, ni sœur de mère. C'est date d'un mariage antécédent. Donc du coup, imaginez que Yosef s'est marié avec cette Dina. Et puis après Yosef décède sans enfant. Eh bien, Reuven ne pourra pas se marier avec sa sœur. Il peut se marier avec sa belle-sœur, c'est un Normalement toute belle-sœur interdit Bépris ou Carrette, même après la mort du frère. Mais cette fois-ci, la Torah l'a dit, dans cette situation où de décéder sans enfant, tu pourras te marier avec sa sœur. Maintenant, si toutefois cette, cette femme-là, elle est de toute façon interdite par un ceste, à cause d'un ceste, par euh, un autre lien de parenté, Aïe-Rouvel, en l'occurrence comme ce qu'on dit, qu'en fait c'est sa sœur de mère, même si c'est pas celle de père, et l'autre qui s'est marié avec elle, dans ce cas-là, non seulement elle sera dispensée de la mitzvah du hiboum, mais même aussi toutes les autres femmes qui étaient mariées avec Réouven, en l'occurrence, ou avec Yosef plutôt, elles vont toutes être dispensées du hiboum. C'est-à-dire, je m'explique, imaginez qu'en fait Yosef il avait quatre femmes, trois femmes des étrangères, et une quatrième femme qui était en fait la sœur de mère de, de Réouven. Lorsque maintenant Yosef a décédé son enfants, il a quatre femmes, et, et Réouven, il pourra faire le hiboum à aucune d'entre elles. Pour quelle raison Parce que, parce qu'il y en a une qui est sa sœur, sa sœur de mère, donc elle est inceste, et la elle va me dire, euh, elle, on va des sa de on va pas le le uns pour un moment, elle va me dire, tu sais quoi, si toutefois tu peux, as le potentiel de te marier avec celle que tu veux, parce qu'elle en a quatre devant toi, tu peux prendre celle que tu veux, bah dans ce cas-là il y aura le hiboum, mais si on a une que tu ne pourras pas te marier avec elle, alors elle va non seulement être, non seulement être interdite de faire le hiboum, mais même les autres sont appelées tsarotes, elles vont toutes être aussi dispensées de Iboum. Ok, on fait ça dans les bois maintenant. On va découvrir 15 femmes, qui ont fait 15 situations de, de proximité entre un frère et une femme, le frère du défunt et la femme qu avait le, que, que le défunt avait, 15 situations où qui vont faire que maintenant cette femme-là va être interdite Par exemple, imaginez en fait un cas simple. Donc, je vous ai pris le cas, imaginez Rouen et Yosef, qui sont mariés à deux femmes, qui ont fait une, donc ces deux femmes-là, c'est une mère et sa fille pas de problème en théorie, d'accord, si ils ont le même âge. Lui, Rouven, il s'est marié avec, sa, elle, elle, maintenant la mère elle a eu cette fille-là dans un, un mariage antécédent. Son mari a mariage est morts. Rouven ensuite décide de prendre de soin avec la mère. Son petit frère Yosef, qui a 20 ans de moins, il décide de se marier avec la sœur. Et alors on va se retrouver avec une situation où en fait on a deux belles soeurs qui sont une mère et une sœur, une mère et une fille. Et là dans cette situation maintenant, lorsqu'il y a qui va décider, l'autre il pourra plus se marier avec cette femme. On va pas faire le boom et il va même dispenser toutes les, toutes les autres femmes aussi, dit, comme on l'a dit, c'est du bhisha la khatal, le tsarah la khatal, le chachina sous tsarah au tsarah, le khatal la khatal, c'est le roi de la mara. Et donc, que si tu prends deux femmes qui viennent les tsarah pour faire un tsarah, une tsarah, le mot tsarah est qu'on vient d'assimiler, le mot tsarah, il n'y a pas de, je ne connais pas le mot comme ça se passe en français, quelqu'un qui a deux femmes, elles sont toutes les deux tsarah. Une tsarah, vous vous demandez, c'est quoi C'est un malheur. Chacune, c'est le malheur de l'autre en, en bisbise comme on dit. D'accord Alors, on démarre la Mishnah. potrot le mina haYibum atsof olam il y a 15 femmes qui vont dispenser être dispensées, donc le mot pturot, mais il faut le rajouter un peu dans l'idée, qu'elles sont dispensées elles mêmes hiboum, mais dans le salle, potrot tsarotein elles vont dispenser leur tsarote celles qui vivent avec... Euh, je sais pas comment ça se dit, deux femmes qui sont mariées à un même mari, elles sont des tsarotes. Elles ont dispensé toutes les tsarotes, toutes leurs tsarotes, et même aussi tsarotes, tsarotaines. Alors là c'est le plus utile, je crois qu'on va pas en parler tout de suite, je vais vous le dire en une petite phrase, et puis dans découvrir beaucoup plus longtemps ensuite long, plus tard, c'est qu'en fait, maintenant, comme on a dit, imaginez il y avait euh, Rouven et yosef maintenant Youssef était marié, par exemple, à Dina, qui était la sœur de, de Rouven, de mère, lorsque Rouven décède, Lorsque Youssef décède, Rouven ne peut pas se marier ni avec Dinah ni avec toutes les autres femmes, toutes les autres Sarotes qui étaient là-bas. Imagine qu'il y avait un autre frère qui pouvait se marier. Il y avait Binyamin, un autre frère de fils de Rachel, qui n'avait pas de rapport avec, avec euh, cette Dinah. Donc lui, il va faire le hiboum. Maintenant, il va prendre une seule femme. Et peut-être, même pas l'inceste, il va peut-être prendre les autres aussi. Malgré tout, si Binyamin ensuite avait décédé son enfant, ben son frère Rouven ne pourra toujours pas se marier avec aucune de ces femmes. Parce qu'elles ont été une fois Sarah. Alors, ça contamine à chacune des femmes qu'elles vont être toutes de nouveau. On l'expliquera beaucoup mieux plus tard, d'accord Je vais juste la vous expliquer parce qu'on appelle les tsarots à l'enfer. l'homme, ainsi de suite, jusqu'au bout du monde. C'est dans la même idée. On le dérange d'avoir plus tard, d'accord Maintenant, on va découvrir c'est quoi ces 15 femmes-là. Il y a sont ces femmes-là qui peuvent être permises à un frère et incestes envers l'autre. Ça peut être Bito, sa fille. Parce que tout simplement. C'est vrai que dans la Torah, c'est même, même, même le qui écrit que c'est de le faire, quoi. Qui a, qu a un frère qui se marie avec sa nièce. Ils ont, ils ont les mêmes traits de caractère, ils ont la même réaction, ils ont la même mentalité. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait. D'accord Donc c'est mytho. Donc il a domaille sa fille à son frère, mais son frère est décédé sans enfants. Sa fille, elle devient Yavama devant lui, il n'a pas de mise à de boum, pas de Khalissa à faire, et elle dispense toutes les autres femmes qu'il avait rouvées. Donc il y a Bito, ou Bad Bito ou Bad Beno, ça va marcher par 3-3-3 d'abord, -3 -3, on en a 9 dans le coup, il y en a 15, on a déjà, les 9 premiers, c'est le même principe, c'est avec un homme, il n'a pas le droit de se marier avec la fille de sa femme, Et avec la petite fille de sa femme, même si sa petite fille, par l'intermédiaire d'un fils ou d'un garçon, en l'occurrence, la monsieur va me dire Bito ou Bad Bito ou Bad Beno, tout d'abord, sa fille, et sa petite fille, et sa petite fille, mais parce que c'est la fille de son fils, toutes ces choses-là, toutes ces femmes-là sont interdites à lui. Maintenant, son frère, ça c'est la progéniture de Reuven, son frère Yosef, il peut se marier avec elle. Yosef s'est marié avec une de ses femmes, et maintenant Yosef décède, et puis Reuven ne pourra plus faire le hibou, parce qu'il a sa fille devant lui, parce qu'une des Yévamot, c'est sa fille, ou c'est sa petite fille. Donc on a pour le moment trois cas, Bito, Bat-Bito, bien même aussi Batishto Badbena, Bat-Bena, bat, bat, -bena, bat -bita. la fille de sa femme, et la petite fille, Peut venir soit par l'intermédiaire du fils de sa femme soit par l'intermédiaire de la fille de sa femme, d'accord Ensuite, on a fait trois et trois. Maintenant on va avoir trois en haut. C'est le même principe de nous, c'est le même ancêtre, Parce que moi, ma femme, eh bien, elle va, je vais pas avoir de me marier, ni avec sa mère, ni avec sa grand-mère. Et ni avec sa fille, ni avec sa petite fille. Ok et Donc on a de sa fête. Ou Bad Béna, Oubad Bita, Ubad Bita, et une Obatishto, Obad Bena, Bad Bita, la fille de sa femme. La fille de son fils ou la fille de, son, de sa fille, ou hamoto, vem chamoto, vem chamil ou bien même aussi, sa belle-mère, ou la mère de sa belle-mère, ou la mère de son beau-père aussi, il n'a pas le droit de se marier parce qu'en fait, il s'avère que ces gens-là, ces femmes-là, en l'occurrence, euh, je suis déjà marié avec leur fille, donc elle devait dans cette époque. Ensuite, akhoto me'imo, sa soeur de sa femme, c'est le cas qu'on a évoqué, que il avait une sœur qui s'appelait Dina, qui était une sœur de mère mais pas de père, et puis après... Euh, son frère, le père, qui s'est marié avec elle, il a fait lui, ça devient Arhotomeim, sa sœur de par sa mère. Ou il y a encore Vachotimo, ou même la sœur de sa mère. Prenez le cas, par exemple, imaginez Rachel et Léa, ce n'étaient pas deux sœurs. Rachel et Bila. Maintenant, et Rachel, elle a une autre sœur qui s'appelle Léa, donc c'est Achotimo. Cette Léa, elle peut se marier avec Rouven. Euh, et voilà, vous avez compris le principe. Vachotishto aussi, la sœur de sa femme. Deux frères en droit de se avec deux sœurs, vous savez bien. Maintenant, si son frère va décéder sans enfant, il n'est pas question que son frère va se marier avec sa belle-sœur. Parce que si en temps normal, tu peux prendre la femme, il peut prendre la femme de son frère, mais il ne pourra pas prendre la sœur de sa femme. Tant qu'elle est divorce. Et de même aussi la femme de son frère, de sa, de son frère maternel. Oui. Rouven, il avait un autre frère qui s'appelait Alé Shimon et qui était de mère uniquement, Shimon a été marié avec une femme, Shimon il a dit, il a, plutôt, il est, il est mort, ou il a, dit, il a divorcé sa femme, son frère, Youssef s'est marié avec elle, lui, il a plus le avec elle, parce que c'est Achot, ok, Achot, le mot, Eschat le frère, le, la femme du frère, de son frère, maternel. Ve'echat Achiz, Shiloyalab, la mo, ça on évoqué aussi tout à l'heure, c'est le frère qui n'était pas dans un même monde, on a dit que la Mitzvah de Yiboum, elle ne concerne que les frères qui étaient ensemble mais Ola Mechad, dans un seul monde, et se sont rencontrés. Mais si toutefois, une fois que, une fois que, il y avait un, un frère qui est décédé, et qui a un autre frère qui a fait le Yiboum, après, la grand-mère, en fait, elle va accoucher à un autre enfant, ça peut arriver. Imaginez, il y avait par exemple, donc on avait dit, il y avait Reuven et Yosef, on les laisse cela pour le moment, quand Yosef décède, Yosef décède, alors maintenant sa femme, c'est Réuven qui va la prendre. Entre-temps, Rachel a la couche d'un nouveau Binyamin qui est le frère de Yosef. Mais Yosef n'a jamais rencontré Binyamin sur terre. Ils n'ont jamais été déroulamechad. Dans ce cas-là, sa soeur, cette fille-là, elle devient un pour lui, d'aucune manière elle ne pourra, pourra pas revenir vers lui en hibou même une deuxième fois. Vekalato, et aussi sa, comment on dit sa bruit, sa belle-fille Sa belle-fille, imaginez-moi mon. Il se fera de chaleur quand Je peux juste, pour exemple, mon fils se marie avec une femme, ça se passe mal, il divorce. Mon frère paternel n'a pas de problème ensuite, on paternel, paternel ce sont là, n'a pas de problème de se marier ensuite avec cette fille-là qui a divorcé. Lui, il n'a pas de rapport, il n'a pas de rapport avec elle. Ok Donc maintenant, Arélo Potot Tsaroten, Metsarot Tsaroten, toutes ces femmes-là qu'on a évoquées, on les évoquera beaucoup plus longuement dans les détails, mais Arélo Potot Tsaroten, Metsarot Tsaroten, toutes ces femmes-là vont dispenser leurs tsarotes, les femmes qui tombent en même temps d'une même maison, les tsarotes tsarotènes, et les femmes qui vont tomber une deuxième fois, alors là il faut expliquer un petit peu mieux, ça va toucher à en fait qu'il y avait trois frères. C'est Reuven, Shimon et on laisse le Yosef, d'accord, ça c'est facile. De manière générale, lorsque Reuven décide il avait quatre femmes, Reuven, son frère Shimon ou Yosef peuvent décider de faire le hiboum. C'est Shimon qui décide de faire le hiboum avec une femme, Il prend une seule femme, avec elle. Maintenant, Shimon lui-même, il s'est marié avec elle, mais il a il toujours pas eu d'enfant. Mais il avait déjà trois femmes supplémentaires, Shimon, et il décède. Alors là, maintenant, toutes ces femmes-là vont être, vont attendre le hiboum de, une d'entre elles, quoi, vont attendre le hiboum du petit Yosef, du même celle qui était la, initialement la femme de Rouven. D'accord Ça, c'est ce qu'on appelle qu'elle va être Tsarot Tsara. Elle va, elle va tomber deux fois elle va tomber deux fois en Yiboum en fait, n'est-ce à partir de l'un et à partir de l'autre Et là, s'il y avait une inceste dans l'histoire, eh il ne pourra plus la bah, rencontrer, d'accord Mina khalitsa omina yiboum olam. Donc elles vont dispenser aussi bien de la khalitsa, toutes ces, toutes ces, ces cas d'inceste, elles vont dispenser aussi bien de la misère de khalitsa que de la misère de yiboum adzofa'olam jusqu'à... jusqu'où Ça peut passer jusqu'à la fin des temps. C'est même si ça, ça s'est arrivé plein de fois. Imaginez qu'il y a même, un y a quand même des douze est c'est... Ouais, il y a il a pris une femme. Shimon, ensuite il avait, avait lui-même trois femmes, et il avait déjà pris une, donc ça fait quatre. Ensuite, ça tombait devant Lévi. Lévi, il avait. Ensuite, il décidait d'en prendre une seule. Et ainsi de suite. Maintenant, en tête de chaîne, quand ça commençait l'histoire avec Réhouven, il y avait le petit Binyamin, ou le petit Yosef Binyamin qui ne pouvait pas se marier avec une de ces femmes-là. Même si maintenant aujourd'hui, il a pu rencontrer cette femme-là, parce que Réhauven, il avait quatre femmes. Il y en avait une qui c'était sa sœur sa de mère. Après Shimon elle a décidé de se marier avec une autre femme. Mais cette autre femme qu'elle avait prendre, elle était dispensée, chez, dispensée de Yiboum par rapport à Yosef, Abinabin, Yosef, je ne sais plus où j'en suis. D'accord? Malgré tout, même si Shimon elle va prendre une autre femme, et puis après, Shimon va décéder, et, et il aura encore de nouveau deux femmes, et, et il va y avoir son frère Lévi qui va faire le Yiboum, et bien malgré tout, toutes ces femmes-là elles vont toutes être interdites à hein, au petit Yosef, parce qu'initialement, dans pre, le, le premier Yiboum qu'il y a eu entre eux, quand Gouven est décédé, Shimon a dû prendre sa femme, lui, les, les, le petit Yosef, il était exclu de ce hiboum parce qu'il y avait ça sur maternelle, donc toutes ces femmes-là deviennent interdites pour lui, et ainsi de suite, quand Shimon il fallait reprendre, et ben, celle qu'il va prendre, elle, elle va rester interdite sur le Yosef, et ainsi de suite, d'accord Donc, ça disparaît à et dans tous les cas, maintenant, im metu o mien gershu Maintenant, attention. On revient maintenant dans le cas simple. C'était un peu compliqué, mais là on revient sur le cas simple. Il y avait il avait donc trois femmes. Quatre femmes, on quatre. Il y avait quatre femmes. Une d'entre elles, c'était la sœur de Yosef, par mère maternelle. Ok Maintenant, ensuite, durant, pendant qu'il était vivant, Réhouven, il s'est disputé avec cette fille-là, qui s'appelait Dina par exemple, il l'a divorcée. C'est-à-dire que maintenant il ne reste plus que trois femmes. Parmi les trois femmes, au moment où il va mourir, il n'avait pas d'enfant son petit frère, Yosef, va pouvoir prendre une des trois femmes, parce qu'il a divorcé sa femme avant qu'elle tombe devant lui en Yigoum, avant qu'elle m'a vu comme se présente, il a divorcé sa femme, donc maintenant les autres sœurs, les autres femmes, ne sont plus des, ne sont plus des, des interdites à lui, à cause de Tzara Terba, ok omi anou. ou encore il y a une autre situation, là. Cette. On va essayer de le faire le plus vite possible, le plus prolongé. Mianou, c'est qu'elles ont refusé le, les Kudushin, on dans l'occasion, il y aura un père qui va en parler de ça. Je préfère avancer un petit peu. Miano, ça veut dire refuser, on parle d'une jeune fille qui a été mariée, pas par la Torah, parce qu'elle n'avait plus de père, par exemple, c'est ses frères et soeurs qui l'ont mariée, elle a la possibilité quand même d'en dit, de refuser les mariages qu'ils ont fait. D'accord On ne peut faire plus, on pas les failles. Oh, chez nous, le principe général de la méchance, c'est de me dire, tu sais, quand je dis qu'une inceste, elle va contaminer les autres soeurs, probablement toutes, être dispensée de hiboum, c'est qu'à condition au moment où le frère il meurt, qu'elle est encore mariée avec lui. Mais si elle n'est plus mariée, parce qu'elle elle a été divorcée, parce qu'elle a refusé, ou bien parce qu'elle est morte, maintenant, il s'avère que quand Rouen ensuite il va décéder à son tour, ben, il n'a plus de femme qui est interdite à Youssef. Donc toute cette femme -là, toutes ces femmes-là, toutes ces femmes-là qui vont rester, elles, pourront, elles sont aptes au hiboum pour son petit frère Youssef. Ou oh, encore chez Nimsoy c'est encore un autre cas particulier, c'est le même principe, mais c'est qu'en fait il s'est avéré qu'elle était stérile, mais une stérilité chromosomicale, chromo je ne sais pas comment ça dit, qu'en fait c'était qu'elle qu était complètement exclue, elle n'avait pas, pas développé un corps féminin comme il fallait. Donc ça c'est chez Nimsoy Lunit, il s'avère qu'elle est complètement dispensée du hiboum, ou même que ça va en re retirer les kidoujines, le les, les, les, les kidoujines vont s'annuler parce que c'était une vente. par erreur, voilà, avec une femme, pas toujours stérile. Et donc dans tous ces cas-là, il s'avère que ça, cette femme-là, au moment où Réhouven va décéder, toutes les femmes qu'il a maintenant, il n'y a plus d'inceste par rapport à Youssef. Youssef pourra se marier avec elle. Même si à l'époque il était marié avec une femme qui n'a pas de femme de C'est ce que la me dit, je recommence, Découle dans tous ces cas-là, Immetou, O Mianou, O Nidgorshu, dans tous ces cas-là, cas donc il y avait plusieurs femmes qui étaient d'Ibo. Euh, si elles ont cessé d'être, si l'inceste a cessé d'être femme avant que Réuven décède, son frère pourra faire le boom aux autres femmes Maintenant, Michel me précise attention. Hein. Je t'ai dit qu'elle a refusé les kiddushines. Véaté cholomar, bachamoto, vemchamoto, vemchamiv, chénitsoa ilonito, attention. Je t'ai dit que s'il y avait un cas où il s'avère qu'elle était stérile ou qu'elle a refusé les kiddushines parce que c'était kiddushine que des rabananes, eh bien, je t'ai dit que les autres cas d'inceste, elles seront permises. Ça, tu ne peux pas appliquer cette phrase sur l'histoire de la belle-mère ou la mère de la belle-mère parce qu'elle n'était pas stérile, puisque si C'est ma belle-mère, c'est que elle a une fille, donc elle n'était pas stérile. Ok, c'est quand même bien de me dire aussi, le même principe aussi. Cheminou, ai qu'elle a refusé les Kidushin, parce qu'à partir du moment où elle a eu un enfant, donc ça veut dire qu'elle est déjà adulte, et si elle est déjà adulte, elle ne pourra plus refuser les Kidushin. Non, elle a de beaucoup plus